YouTube, je suis en plein petit day. C'est la première game de la journée, et pourtant, on est sur une énorme masterclass. Une game magnifique au car, ça fait longtemps donc, euh, mais likez, commentez les gars, on, on le dit jamais assez. Et abonnez-vous, on est bientôt à Noël, on est bientôt aux 200 000, donc abonnez-vous. Ou je viens chez vous, vous cassez les genoux. J'ai entendu dire que ce... tous ceux qui s'abonnent là, dans les 20 prochaines secondes, vous aurez 7 ans de bonheur. Je vois jamais on comme ça, le faire, je le boss, le roi je vais le ça, il fait le faire, avec Son le de je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire, un gros le bois le faire, je vais des le je le that shit guys! Keep that shit! Est-ce qu'on n'est pas sur un des plus beaux moves de la semaine Chat, hein. je vais vous dire un truc tant qu'on n'est pas trop nombreux. Je sens que j'ai la des rois aujourd'hui. <rire> euh, du coup, à euh, qui a acheté Vanguard Alors, c'est bon, qu'il y ait un petit sondage aujourd'hui, posé en interne euh, Moi, je, euh, je viens de le recevoir aujourd'hui, l'édition Collector. Euh, C'est en train de s'installer Tout ça euh... La campagne est ouf Et on peut la faire la campagne sans être ban les gars Quoi Mais quoi C'est marrant que ça ait pas touché. J'ai jamais appuyé sur le parachute. Hein. Le parachute s'est déclenché pour me baiser la gueule. Mais j'ai jamais appuyé dessus les gars, je vous promets. Hein. As, les gars, c'est incroyable le chose que j'ai mis. J'ai le bah, posté sur Twitter. Le légendaire couteau de lancer. Ah il est beau celui-ci les gars. Hein. Ah il est. Euh, pff, il m'a fait hurler. Hein. Hmm. benboy 26 stream hacker, t'es nul à chier, ça me donne envie de lâcher un gros quizco gros. Je l'ai tué deux fois à la suite ce fils de pute. Hein. Ce genre de grosse merde. C'était rapide Vous le savez chat Une fois par semaine Je vous le dis Pour une raison inconnue Je me réveille avec euh, l'IM des dieux Où je, je sais que Toute la matinée ça vous allez vous en prendre plein les yeux comme si vous preniez des grosses faciales. Ben, ça va être ça toute la matinée les gars. C'est quoi le tatou que t'as fait au Z tu, tu fais bien de me le dire Faudrait que je mette.. Il euh, euh, faut que je m'en occupe un peu cet après-midi là. Il faut pas que je frotte dessus là. Faudra que je me prenne un petit t-shirt. C'est marrant comment il s'appelle lui. Les deux boules d'un mec. Est-ce que t'as déjà léché les deux boules d'un mec. Droner, c'est tricher. Non. Non, c'est juste que là, j'ai pas le temps pour le coup. Je sais que le mec est en bas, là. Il y a un quad à droite Il y a un point à gauche Donc ça veut dire que si je fais ça Que j'envoie une thermite là Headshot Demande de reconnaissance de pousser un drone arrive sur zone. Qu'est-ce qu'il fait là? Ah, c'est un leurre. Le c'est dégueulasse parce que. Ça, c'est du script. Ma, ma balle, elle est en plein dans la tête, ça, ça, doit, ça doit tuer. Je remets une balle qui est en plein dans la tête, ça fait un hit-marker. Hit hein. Non mais... Non mais allô quoi. Quoi euh... ouais. Écoute-moi petit, écoute-moi gamin. Je vais te raconter l'histoire où j'ai gagné deux grappes de raisin. Au début, il n'y avait rien. Au début, c'était bien. Il y avait juste un peu de chi, Et ça, c'était grave bien. La nature avançait. Il n'y avait pas de weed et de cocaïne. chaud a regardé tout en haut de cette lovée. Il lui a mis une tête. Ça lui a arraché les oreillers. <musique> T'as un truc sur la tête Oh c'est Noël avant l'heure Fada va Oh Fada Fada Fatigué va Fatigué que tu y es Cagola! Quoi? Bon, allez. Il faudrait vraiment que je lâche un quizcope dès le matin. Oh putain, il y a Alex Click, les gars. Si Alex Click, ça veut dire on fait un 3-6. Les gars, envoyez le clip à Alex de tout à l'heure, s'il vous plaît. Et hey, Alex, tu vas voir, frérot. Tu vas péter un plomb, ma poule tu vas péter un plomb. Appelez-moi Dieu ce matin en chat. Un autre pseudo serait erroné. 180 double jump. Il peut rien m'arriver. Je vois que dalle Il va me fumer ce bâtard Je vais te croquer comme un gros morceau de shit. Non Non, parle pas avec ta caisse Je t'interdis de partir ah. Non, histoire, histoire 2, si vous voulez, on peut faire un, un petit kill un peu plus tranquille. Genre, euh, je peux juste faire un, un, un 3-6 noscope. Un noscope, un coup de marteau. Oh merde. Bonjour, chouachin, humoriste. Marteau. Molo. Molo Oh, C'était pas marrant celui-là. Il était nul ce kill, je suis d'accord avec vous. Oh, non, ma voiture. Oignon, oh, oh, ils, ils ont cassé la voiture. Nous on est zone prison, chat. Ce qui veut dire qu'on peut plus rien faire là, tu vois. On est baisé. On est encore en zone. Si j'ai de la chance, ça rush link extérieur. Si j'ai pas de chance, ça rush link intérieur. Dans tous les cas, on est positionné. Donc je vous propose que tout le monde se pose tranquille, prenez le café. Et après voilà, tu peux prendre ton abonnement YouTube à 1€ euro et tout, il y a quand même plein de choses worse à faire, tu vois. Même en termes hein, de rader des, euh, des trucs.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 Hey, guys! Why so easy? Why is this game so easy, man?